fait la présentation. Euh... Vous <rire> <rire> Déjà, faut dire merci aux 5000 abonnés, c'est très gênant, et personne, <rire> c'est très gênant. Ils sont là, regarde, ils sont là les abonnés, on les voit, les 5000 abonnés. Ils sont tous là avec les 5000 abonnés. Ils ressemblent vachement à que... un appareil photo quoi. Tu <rire> vois, et ben, je, je, je m'étais dit qu'ils allaient qu ressembler à un truc comme ça, ouais. et ben je suis pas déçu. J'ai une oui. confiance collective. les voilà, ouais, ils sont là, c'est bien. Et ben vous êtes donc 5000 abonnés sur la chaîne, et donc on s'est fait une petite FAQ comme promis. Et donc on s'est dit, ben on va faire un petit peu une FAQ de l'extrême, c'est-à-dire qu'on va Essayer de jouer à overcooked, donc il veut dire trop cuit, euh, en même temps. J'aime bien le nom français, trop cuit. Trop cuit, tu vois ça, ça aurait dû être traduit d'ailleurs. C'est traduit. Trop cuit Trop cuit <rire> deux. Tu vois avec les... deux. deux Oui, deux, trop parce que c'est le deux qu'on va jouer à ça en même temps qu'on va essayer de répondre à vos questions. Ce qui va être un petit peu difficile. C'est que Rémi, pendant qu'il va, il est censé couper des oignons, il va devoir regarder des questions. Voilà. Du coup, il va rien faire et il va laisser vraiment, euh, certainement laisser trop cuire une soupe à l'oignon, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je euh, un, un chef. Alors moi je suis en bleu, je suis vert, alors euh Simon en est, vert, est en vert et j'y sais. Je suis en rouge et je oh, oui. suis une mamie. Écoute, Je, moi, un... je trouve qu'il a un air sérieux le poulet, c'est genre... Non, c est, c est ça. Ça. Pas mais c'est du... pas un poulet, c'est un aigle C'est un aigle <rire> C'est pas un poulet, <rire> un... Les poulets ne volent pas Simon. Mais... <rire> si euh, ils peuvent. Si ils peuvent en fait. Dans plus mes cauchemars <rire> Dans mes cauchemars, ils m'emportent <rire> Plus je regarde mon perso, plus je trouve que c'est un pigargue et non pas un aigle. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, donc nous devons cuisiner dans l'urgence des plats et se coordonner, c'est de, de la coopération. Hein. C'est ça. Nous ne sommes pas en compétition. Alors moi je joue avec handicap et je dois poser des questions. Alors après, qu'est-ce qu'on doit faire En plus hein es, ouais, tu es du côté, tu vas alors, devoir nous filer des trucs, donc attends. Alors, alors moi je, je dois devais... faire comment choses. C'est le... le... des sushis Non. Euh si c'est des sushis. Hop, je suis tombé dans le monde. Attends, y a un bouton, il y a un bouton Oh là là Oh, trouve lequel Bon, je m'occupe de la viande. Allez, je coupe. Moi, il me faut une carotte. je coupe. Je une carotte. Attends. sont les planches. Lancez-le, lancez. Ah non. quelqu'un qui a catastrophe sur le bouton, s'il vous plaît. C'est une catastrophe. J'ai même pas le temps de poser une question. Première question. Qu'est-ce que vous faites en dehors de vos vidéos On joue Overcooked. et On est très mauvais. Et c'est très. On joue pas, assez, certainement. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait en dehors des vidéos Ben moi, je suis ingé son et musicien. Comme en fait, je fais exactement le même métier pour Mii que je fais dans la vie. C'est-à-dire, je fais de la musique je suis un gesson c'est ma vie, maison, toute ma vie sur YouTube. Appuie sur le bouton, faut que je serve ah, le Vas-y, vas vas-y. Ah, c'est bon, 83 points! Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a? Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a? Tu euh, fais exactement le même métier aussi. Je fais exactement le même métier. En fait, c'est pas très original ce qu'on fait dans la non, vie. Non, non, non, non. Moi, je suis médiateur scientifique, c'est-à-dire que je travaille dans un planétarium et je fais des animations pour le public qui vient. Je parle d'astronomie tout le temps. Et je suis aussi journaliste scientifique. <rire> voilà, ben, un petit peu comme dans la musique <rire> aussi, parce que j'écris euh, pas mal de, de textes de Miss, mais pas tout non plus. Hein. Bon. Ah, mais j'écris ouais, des il blagues. Faut aussi. faire la viande. en mais les sur sur il faut déjà récupérer les... Ah mon Dieu oh C'est bon là, là, là non ah ouais, euh, bon il fallait bon parce que ah peut-être ça va coup, te coup, donne l'impression que c'est bon là, les clients s'impatientent et tout, <rire> euh, hystérie collective. <rire> il y en a qui ne demandent que du poisson. Mais est... attends, j'ai poisson, ah, des poissons, j'ai des poissons. Oh là là là on là est là pas là capable là de faire ça, ça. Je vais... on, on est mauvais. Je vais... je Moi je coup, pense ouais, que ouais. les gens doivent nous juger sur Internet, mais bah, f... ils ils en même temps, je découvre totalement ce mode en fait. Il y en a un en haut, un en bas, et les autres ils appuient sur les boutons pour changer. Voilà. Je suis en train de faire faire le poisson. C'est bien de s'en rendre compte. C'est bien, il reste 8 secondes. Voilà. Donc du coup, je vais vous insulter. C'était super, on va voir combien Toile, je pense zéro parce ouais. qu'on va perdre une commande en plus Ouais Ouais Le mec reste en cuisine comme ça en fait, tu vois Oh. Ouais ah. J'ai de parce que tout le monde a gagné. Ok, je suis, fais, je fais je suis chez la même moi, moi je fais cuire. Euh, de quel mystère attendez-vous le plus sa résolution Si vous ne deviez choisir qu'un seul unique, ce serait lequel Et surtout, pourquoi Quand même majoritairement, ils ont tous été résolus, on va pas non plus euh, Il, y a, il y, a y, a de, de y a de bonnes preuves pour la plupart, oui. Voilà. Euh. On sait que <rire> le bloop, ces tremblements de glace, c'est quand même quasi sûr c'est 99,9% sûr je pense ouais, en, en vrai moi le mystère dont j'attends je, je, vraiment beaucoup c'est euh, l'IETI. parce que ouais, je pense ouais. que le oui pour la peine c'est vrai que ça fait, ça a, fait a... même un moment que, voilà, que ça n'a pas été Tant, ils prennent juste de la crevette on est ouais, d'accord ouais, voilà. et du coup <rire> c'est c'est la FAQ d'extrême. <rire> c'est vrai que le Yeti, pour la peine ouais ça n'a pas été euh, résolu ouais, mais moi je pense qu'on risque d'être déçu tu vois c est, c est... ah bah ça oui malheureusement on a rien, ça, mais... non moi c'est le, le Voynich, quand même moi j'aimerais bien euh, savoir si c'est elle voit une niche, ça fait tellement longtemps, tu vois. Excuse-moi, ah, c'est ce que que en aussi le quelle non, non Non, non, non. Pas vraiment. Encore... Bah, y a encore ça beaucoup. fait longtemps. Il hein, j'ai a que encore mais euh, Je ouais, me rappelle ouais. plus exactement de tout ce qu'il y a dedans. Parce que il y a eu, une... Tout, mais... y a eu hein, comment dire, une mise à jour euh, après qu'on ait posté la vidéo, il me semble, sur le Voynich. Oui, y en a... mais il y en a régulièrement, hein, et il euh, y a toujours quelqu'un qui pense avoir la solution, et au final, on se rend compte qu'il y a une partie de la solution, mais il a pas tout. Donc, je fais la vaisselle. Regardez, la pièce elle est en feu, là Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Je vais chercher une algue, Voilà. Vas-y, vas-y, pour ma part c'est Volnich en tout cas euh... Vas-y, 4 secondes Je oh fais la vaisselle pour gagner les points qu'on mmh. a faim, oui ça fait gagner c'est pas Je pense que là, on est en Attends, feu. On est en feu. On n'a pas, pas les 1600. Et... Ouais, mais quand même. 160 eh. C'est honnête. Pour Et... ma part, euh, je pense que c'est Litty aussi, je crois. Et les reptiliens. Quand même. <rire> <J 'aimerais rire> voir. Il faut savoir <rire> que les reptiliens, pour ceux <rire> qui ne le sauraient pas, c'est une vidéo 1er avril. C'était une blague pour nous. On voulait un petit peu se moquer de cette théorie en étant gentil C'est plus se moquer des vidéos qui parlent de ça que des gens. des gens, oui, on se moque pas. Voilà, chacun croit ce qu'il veut. Quel serait votre sujet Sujet ultime pour lequel vous seriez prêt à traverser le globe pour enquêter sur place. Ouais. Déjà, ce serait très cool. Déjà, ouais, j'aimerais bien. Donner plus d'argent. <rire> Pardon. Moi, j'avoue que c'est vraiment quelque chose, par parenthèse, bah, que j'aimerais vraiment faire. L'idée de vraiment faire une expédition, quoi, vraiment pour euh, je, je enquêter sur un bien. mystère, je trouverais ça génial. Et ouais. ce, qui est, euh, ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il y ait de quoi faire aussi. C'est-à-dire que. Oui, voilà, euh, c'est pas juste se faire payer un voyage euh, super, merci les abonnés, euh, on a voilà. utilisé tous vos sous et puis on se les coulait doucement. Il voilà. faudrait vraiment que ça soit justifié, que ça soit vraiment un gros truc. Euh, c'est voilà. quelque chose qui a déjà été beaucoup fait en fait. Bah, euh... tu vois, par exemple, le triangle des Bermudes, tu te... comme ça, tu vois. Non, non, non c'est trop. Il euh, y a trop. Déjà, on est même pas sûr qu'on le traiterait, peut-être qu'on le traitera un jour, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. donc... Euh... Alors, euh, pour revenir à la question. Mais, la... Oui, mais c'est pas c'est pas une digression euh, constante. <rire> mais en même temps, on a fait des sushis, excusez-moi, ça, c'est de digresser parce que cuisine aussi hein Parce qu'on s'en sort pas trop mal encore une fois. Non, c'est pas mal. Hein. Un sushi, on s'en sort bien, je finis est le sushi qu'il y a là. Hein. On beaucoup. Moi, beaucoup de sushi, j'ai vu bien travailler. globe hein. <rire> Bah tu le fais déjà plus ou moins avec terrascondita <rire> Après tu le fais parce via… Parce que Terra ça c'est quand même pas… Tu vas pas exprès pour faire les vidéos Non, non, ah non, être Mais j'enquête un petit peu sur place. J'essaie de trouver des... des gens, des sources sur place… Euh... Pour, pour, pour ça. J'ai failli aller à un moment, je n'ai pas été pris, mais euh, en, en, en faire le tour de l'Antarctique euh, avec un bateau euh, qui suivait des scientifiques, qui faisaient ça pour euh, les études, et ça j'adorerais, hein, mais c'est pas vraiment de mystère, c'est plus euh, trouver des... Euh, voilà comment se comporte le, le plancton là-bas, etc., les, les, le, le, le krill, les fameuses crevettes euh, qui sont... Euh, les... Ah, pardon, excuse <rire> moi je pense que t'étais en train de finir ouais. J'étais en train de finir mes, mes petits souf-chis Trois euh, étoiles, moi, regarde plus du tout Je plus <rire> euh, <'est> bon. <rire> <on, rire> <chauffard, rire> pas bon pas ouais. bon Moi, j'ai lavé euh, beaucoup d'assiettes euh, <rire> Bref, il y a plein de choses comme ça, mais c'est plus des sujets scientifiques Des mystères en soi, c'est rare qu'il faille vraiment aller euh, quelque part pour étudier un mystère Surtout que nous, on n'est pas scientifiques, on enquête pas de choses On rapporte le travail de recherche, on fait un travail, nous, de recherche Mais ce n'est pas nous qui produisons l'information, nous, on relaie Attends, hop, je je te lance du poulet. Là bah, Je te lance du riz alors. Wow. Ok. <rire> Arrêtez euh, Lance-moi du riz. Alors. Ah mais ah mais je l'ai chopé direct. Ah, je, dans mais cette ouais, version-là, ouais, on peut ouais. se lancer dans et les mais, mains. Et, et et oui. Il y a des trucs qui crament. Ouais. Il y a des trucs qui crament. Mais où... non, mais non, c'est juste un bras zéro. Non non, il y avait vraiment un truc qui crame. Ah, D'accord. Ok. Voilà. Et dans celui-là, je ne le comprends pas. C'est désolé. Tim Lara Croft ou Tim Drake Lara Croft, c'est mon, euh, mon adolescence. Drake parce que je trouve en effet que les jeux, moi, m'ont plus plu, bien ouais. que les derniers le Tomb Raider, euh, j'adorais, mais... J'ai bien aimé. Moi, c'est juste parce que c'est... Euh, <rire> voilà, quand j'étais euh, ado, j'ai fini les 4 premiers sur PC, au clavier. Et ça, c'est vous. Exactement. Euh, Nathan Drake pour moi aussi. Alors, comment vous êtes connu J'ai connu Simon parce qu'on était euh, voisins. On beaucoup. était gamins, on avait 5-6 ans quand on s'est connus. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis on se voyait tous, euh, tous les mercredis. Et tous les samedis, de 14h à 19h. Et pourquoi quoi faire ah, Jouer ouais, aux jeux, jeux vidéo et faire du vélo. Non, vrai, non, <rire> euh, moi j'ai connu JC, euh, je pense que c'est parce qu'on avait des amis communs ouais, au niveau en fait du BTS. On, on aurait pu se connaître, on a fait le même BTS à Roubaix, d'audiovisuel. Moi du coup mmh. en option son, lui en option montage. Mais il y a un an de différence du coup, parce qu'il euh, faut savoir que Rémi est plus jeune que moi. <rire> ah ouais, tout à fait. <rire> ouais, t'es le plus vieux. Et plus je suis le plus vieux. On a dû se croiser, mais je dois avouer maintenant, je peux l'avouer, que je n'ai aucun souvenir de Rémi oh, au BTS. Oh. Non, non, mais je ne t'en veux pas parce que moi, je n'ai aucun souvenir de, de toi. Ah, de... voilà, moi, voilà. Et, je... et, et comment on s'est connu, JC, vraiment C'est qu'en gros, il a fait des montages euh, de films auxquels j'avais travaillé au son, oh. et du coup, voilà, on s'est croisés dans des soirées avec ces gens-là qui ont utilisé ces films-là. Ensuite, j'ai commencé à faire aussi des musiques pour, euh, pour les courts-métrages de, de Rémi euh, Et pas qu'un peu. C'est comme ça qu'on a plus euh, sympathisé à cette époque-là. Et du coup, bah, sinon, bah voilà, je les rencontre. Ouais, on se connaissait de vue euh, via Rémi parce qu'il organisait des soirées chez lui qui s'appelaient euh, Le lundi c'est pourri. C'est moi C'est C'est Le principe, c'était de se dire, bah, euh, t'as envie de sortir le lundi, mais pas forcément beaucoup, pas forcément longtemps, euh, bah viens, passe et on boit une bière. Et en fait, euh, des fois, je me retrouvais jusqu'à 4h du matin avec... Retrouvé, je, je me suis retrouvé des fois avec euh, deux mecs complètement pétés Et tu ne connaissais pas Je ne connaissais pas du tout en yes. fait que Chez les gens toi, avaient... ils ont pensé encore mieux, ouais. c'est chez toi Ouais, ils étaient bourrés, ils ne voulaient pas partir c'était pas nous <rire> J'avais une pièce chez moi, donc mon lit C'est comme ça qu qu'on s'est rencontrés en fait avec <rire> C'est ça, ils ne sont... voulaient pas partir <rire> Et vas-y, on fait un truc sur Youtube <rire> dans... Mais genre dans 6 ans C'est ça <rire> Fun fact, par contre, euh, maintenant J.C. et moi habitons presque dans la même rue Mais ouais. c'est complètement Dans pareil. la rue, on a grandi Et moi, je suis plus là Y a-t-il des sujets euh. Oui. Alors, y a-t-il des sujets? Oui, voilà. Voilà. voilà. Y a-t-il bon. des bon. sujets bon. trop déséquilibrés entre mythe et science pour que vous les traitiez oui, <rire> je pense que ça arrivait beaucoup trop de fois. Parfois, il y a des choses qui, au niveau, euh, au niveau de, on va dire de, du surnaturel, de l'étrange, il se passe pas grand chose, donc c'est pas très intéressant, très fifou de le faire. Pour ça que euh, bah, c'est pas très, c'est pas toujours très intéressant. De... Le ouais. sujet qui va arriver bientôt, mais je peux pas, je vais pas vous spoiler, hein, mais il euh, y a peu d'études scientifiques dessus, donc c'est intéressant, c'est ça qu'on cherche en fait. C'est des sujets où il y a des études, il y a des solutions. J'avais oublié qu'il y avait ça. C'est que maintenant on fait des sushis en fait. Voilà. Mais on vous doit financer. Salade c'est ça <rire> <rire> euh, le, le sujet qui va arriver euh, prochainement. Peut-être hein, euh, il y a très peu d'études scientifiques dessus, et ça, c'est le plus intéressant en fait. C'est quand il y en a, mais pas beaucoup. Faut pas que la partie mythe soit genre en mode oui, non, mais on sait que c'est faux. Enfin, faut, faut que quand même, même si on sait que c'est faux, faut quand même que le doute soit permis si on, va, on a envie de rêver, ouais, ouais, tout à fait. mais pas juste voilà. Euh, ouais, c'est ça la, la, la limite. Et là, c'est que euh, on sait, désolé pour ceux qui y croient, <rire> on sait que euh... ah oui, d'accord, ça crame. Euh... <rire> On sait que c'est faux, mais on aime bien rêver, mais après faut pas non plus... Voilà, faut faut pas faire de l'obscurantisme, la, la, la fine ligne entre naïveté et crédulité. Oui, voilà. voilà, faut <rire> un, un, peu, un peu de rigueur quand même. Quoi. Ah la Bigfoot par exemple. Ah bah ouais, ouais bah, ça, ça fait partie du un y y petit, en fait. un peu ça fait un peu partie, mais il euh, y a trop, y a trop de, de gens qui ont déjà fait ça. Ce qui est assez bête, c'est que par contre, euh, sur YouTube, euh, j'ai vraiment cette impression que euh, les sujets qui marchent, c'est des sujets dont déjà tout le monde parle qui est un peu paradoxal pas forcément parce que... Non, parce que le Yeti il y a beaucoup de gens qui en parlent et ça c'est pas celle qui marche le mieux tu ah vois mais nous ce qui est terrible c'est que la vidéo qui marche le mieux c'est quand même le reptilien ce qui est quand même un 1er avril, <rire> et c'est ça qui nous ramène le plus qui de personnes. C'est humoristique, le moins de temps, le, aussi, moins de temps, le, le tournage temps. de montage ça a été... C'est tout, c'est trois quarts d'heure, hein, alors ouais. qu'un épisode de Myst c'est beaucoup plus long. Quoi. Un épisode de Myst c'est ouais. une semaine de montage au moins. Il y a des sujets soit, il y a que de la science, euh, enfin, on a la réponse donc c'est pas, pas très judicieux. Euh, soit euh, ça a déjà été trop traité Moi je pense que par exemple les ovnis c'est très intéressant, j'adore hein, Et puis il y, y, y a différents beaucoup. types d'ovnis aussi Peut-être que ouais, dans ce cas-là il prendre un événement de vnis voilà. particulier où, où le doute est permis voilà. si on veut y non, non mais le. le doute est permis Enfin, oui, après mais... les ovnis, oui. Après, il y en a. Il y, a, les... y, a, des, il y a, il a des organismes scientifiques qui étudient euh, justement ces ovnis et euh, ils ont la réponse pour la plupart des cas, mais pour certains cas, ils n'ont pas de réponse à ce qui, ce qui a Ouh. été vu vraiment. Donc, si ça a été déjà dit, euh, soit aussi bien, soit mieux que nous, c'est pas la peine. de... En fait, c'est ça. C'est que si vraiment on a une, vers... une façon à nous, qui, enfin voilà, si notre traitement, euh, le traitement mixte donne quelque chose, un nouveau regard sur un truc déjà ultra ultra rabâché, peut-être. Avez-vous fait des études dans l'audiovisuel ou appris en autodidacte Donc ah, c'est ce qu'on disait moi... un petit peu tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait des études, j'ai fait un BTS montage post-production. J'ai commencé à bidouiller un petit peu quand j'étais euh, gamin le, oh. euh, le montage quoi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais, ouais, ouais, moi pareil, euh... je m'amusais beaucoup avec l'équaliseur de Winamp, c'est comme ça que j'ai eu le, le goût du son. <rire> C'est pas étonnant <rire> ah, ah, mais... Tu sais, moi j'ai commencé avec, euh, avec Windows Movie Maker. Hein, donc, euh... Moi, j'ai pas vraiment de formation, j'ai un peu appris sur le tas avec euh, vous notamment. Hein, mais... J'ai toujours bien aimé, mais j'ai toujours plutôt bricolé dans mon coin. Mais les patates là, je peux pas les mettre dans les aciers, je comprends pas. Parce qu'il faut qu'elles soient finies cuites. Hey, hein, Et t'as pas vu qu'elles sont pas cuites. <rire> oui, tiens, bah ai, tiens, quoi. Il reste 8 secondes, mais. Non, il faut les mettre dans des, dans des friteuses. Oui, oui. Ah, Attends, il hein. faut tout friter. faut ah, tout friter. Voilà, c'est ah, non, non, non. On n'a pas eu trois télés Mamie Il n'a <rire> pas les trois télés Il n'a pas eu trois télés Mamie Il trois télés Il n'a pas eu trois télés Question suivante. Quelles sont vos civilisations préférées à chacun Civilisation préférée Ouais. Ça, c'est vraiment une... besoin de réfléchir, là. Eh ouais, moi, c'est vraiment <rire> une question de civilisation préférée. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire les Mandaloriens Pour moi, pour Star Wars, non, euh, de moi vrai, les, les Mandaloriens. Des choses qui existent, Rémi. Moi j'aime beaucoup les Aztecs, les oh, Mayas. J'allais dire les le Mayas aussi J'allais dire les Mayas Et, je... et, et, et, et, et, et, et C'est une gang, gang. Corona, Corona! <rire> euh, <rire> euh, pas... Je vais vous dessus euh, pour un article que j'ai écrit il y a pas longtemps sur la mythologie des, des, des Aztèques et comment ça leur a permis euh, leur, leur expansion rapide. Et c'était du coup très intéressant. Du coup, je m'y suis pas mal intéressé en ce moment. Je suis allé en Amérique du Sud euh, un petit moment pour, euh, pour voir ça. Non, non, le... non, non, non, j'arrête tout, j'arrête tout. Désolé de briser, briser le sac, le mais les Égyptiens, j'aime bien. L'endroit au monde auquel vous souhaiteriez le plus vous rendre, hors tourisme très classique. Alors hors tourisme, moi je dirais, alors c'est un lieu que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter en Angleterre, mais il y a une forêt. Euh, ouais. Je crois que c'est la forêt de Sherwood Ah oui la forêt de Sherwood Qui a l'air absolument magnifique et j'ai vraiment, ah, euh, j vraiment oui. envie d'y aller euh, Ce sera peut-être l'occasion de, de faire un épisode oui, mais... euh, de sur l'obscur, donc euh, pourquoi oui. pas quoi il Faut faire la vaisselle Ouais et puis c'est pas très long en plus on veut faire ça Bah ouais ouais foule la... faut... ah, ouais. faire... de tomate aussi, là on peut plus rien faire alors moi je suis très randonné, euh, j'aime beaucoup la rando, donc euh, j'aimerais bien aller euh, randonner en Afrique. Euh, oui, tu... euh, je sais pas, ça sais pas ça Kilimanjaro, ça m'intéresse bien. Ça. Du coup je ne fais plus rien. Rémi c'est à toi de... Non, J c'est ça à toi. Ah faut, faut, faut mettre ça au four. Voilà. ne <rire> <rire> répond pas ah. à la question. Alors, euh, Simon t'as pas répondu. Si je viens de répondre. Tu m'as pas écouté <rire> Non. <rire> <C 'est rire> Non, non, non Je vais faire un rire absolument démoniaque d'ailleurs, ah, si je peux me le permettre. Ah, <rire> Quelles sont vos influences avec <rire> <rire> Howard Philippe Lovecraft Servir Ok. Quelles sont vos influences ah, bah, Ça c'est toi qui dois répondre parce que moi j'en ai zéro. Hop C'est une question un petit peu délicate. Que vos influences, alors euh, bah, euh, moi je ne le connais pas personnellement, je crois, je crois qu'il est plutôt décédé. C'est <rire> juste que moi j'aime beaucoup Lovecraft. Euh, j'aime ah bon bien. Ouais, non, c'est vrai. Mais j'aime bien lire des nouvelles. Moi, ouais, j'aimerais bien fait... que tu m'en parles un peu plus, parce que franchement. En mais en, en fait, je, pas, en je suis pas aussi dingue que ça, de Lovecraft, par exemple. J'aime beaucoup ces bouquins, mais les adaptations, souvent, je les trouve un petit peu trop sanguinolentes, ou c'est pas du tout le même délire. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voir le bonus de, du premier mist, Faut euh, mettre à ça le... que, que j'avais fait quoi, pour en parler. Je dois avouer que je n'en ai jamais lu. Mmh. C'est pas grave, je vais. t'en donner non mais et le pire, c'est que Rémi m'a offert. c'est Un livre de Lovecraft pour mon anniversaire, d'il y a 5 ans. Oh la tristitude. Il est dans toujours. Il y a un truc qui en face de moi, il faut le mettre au four. Ah, astuce Mélotoilette, enfin l'île aux toilettes, voilà, Mélotoilette. Là aussi, à droite. Alors moi j'ai lu un peu plus de Stephen King par contre, et comme l'un a influencé l'autre, bah j'ai cette influence là. Ah j'ai lu énormément de Stephen King par contre. Euh, ouais. Du coup c'est assez proche, enfin c'est assez proche, il y a une influence. Oui, oui, oui, oui 153 c'est pas mal honnête. Et c'est... d'arrêter. arrête, <rire> arrête c'est bon Arrêtez de me lancer des tomates monsieur <rire> Vous êtes mal poli Bon bah, c'est pas mal, en petite pause. Envoyer 10 milliards de messages, je me permettre de regarder ce que c'est. Ah. Est-ce que c'est Corona après, euh, Je crois que, que c'est bon ça, fait... sans déconner. Ah, fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi. Question. Euh, Simon est-il un envoyé secret de Cthulhu dont le but est de nous cacher la vérité sous couvert d'explications scientifiques Je ne peux pas dévoiler ces informations, parce que... <rire> On me manipule. Je veux dire que je l'ai juste man vu manger des spaghettis une fois et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, en fait. <rire> J'ai pas le droit de dire ce que je pense. Ce que tu sais ou ce que tu penses J'ai coupé des concombres, ça ne sert à rien. Euh, euh, coupons des concombres, coupons voilà. Coupons des concombres, coupons des concombres. Rémy, la veste et le chapeau, ils sortent d'où et le fouet, il est resté au donjon. Tout à fait, tout à fait, il est resté ah, au chute. donjon. Avant, je me déplaçais en chemise hawaïenne et en short et en fait, il y a un cadavre d'aventurier qui avait ce, du coup ces éléments-là. Je les ai récupérés, je me disais, eh, c'est pas mal et puis en fait, voilà, comme ça. Ça m'a paru, ça m'a paru pertinent. Il est fort pour raconter des histoires. Quand même. Il y a du concombre quelque part. Hein il est moins fort pour Il est... Le <rire> concombre est resté au donjon avec <rire> le fouet. quand même Sans mort. vouloir froisser, The Toy Commander alias JC, dont la musique est particulièrement sympathique, c'est pourquoi l'album de Mist hashtag Yeti bientôt, c'est un album. J'ai déjà réfléchi ouais, à faire une version longue euh, du, du générique ou des trucs comme ça. Euh, un jour Ah <rire> oh, celle-là, je la mets, je la mets, je la mets Oui. Oh, elle est pas mal là C'est le genre de phrase que je peux dire au donjon aussi, on va <rire> <arrêter là -dessus. rire> Donc on refait le niveau parce qu'on est très mauvais. Vous pouvez répéter la question non. Non, moi, je vais m'occuper d'aller chercher les trucs là-bas. Ouais, moi je m'occupe de faire cuire du riz, couper, du bon couper bon les ingrédients. Sert, hein. Hop. Tu as euh, un complet qui arrive. Voilà. Faut que tu, fais... tu serves le complet. <rire> <rire> c'est un échec. C'est un échec. Non, pas du l'assiette <rire> aussi. Voilà, il faut refaire du poisson. Du je vais vous chercher ça. Ah non, ça c'est de la crevette, ça. Question suivante. tot ou Shubnigurat ça c'est pour toi. Parce pardon <rire> J'ai pas, pas, <rire> pas, pas compris la blague. Je pense que le chat de, du monsieur ou de la madame s'est endormi sur le clavier. C'est voilà. ça. Non, non, non. Ce sont des créatures, des, des déités euh, lovecraftiennes. Je dirais Yoxotot puisque... Moi j'ai fait un euh, déité... Euh, non, pardon. Je dirais Yog-Sothoth parce qu'il est plus fort. Alors Chubnigorat, c'est la, la, la chèvre une grosse... Tôt tôt, ouais, hum, grosse sothoth il s'appelle. Ouais, ah, C'est limite hein, quand même. Mais il, y voilà. en fait il y en a une... un qui est bon là. Et il en faut deuxième, parfait. Je le coupe. Hop, mais il n'y a plus d'assiette, c'est ça Ouais. Pourquoi pas un épisode sur le signal WoW Sans doute un des mystères les plus fascinants. Ouais, c'est très ça. Ça très fait, fait un peu roman avec Bloop. C'est peut-être ça le, le, plan, le souci. Avec euh, le signal WoW T'as ah, ah, avec Tabithali, Tabithali. C'est exactement ce que je voulais dire. On le met, on le met, on le met, on le met, on le met, on le met Allez, et... allez euh, donc euh, ça fait un peu redondant avec ta vie le signal WoW et euh, ça a été déjà beaucoup traité mais j'aime bien hein. je me demande si on va pas essayer de le traiter euh, à un moment ou à un autre parce que c'est vrai que c'est intéressant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le signal WoW c'est un signal assez... je me suis fait écraser. Et je me suis trompé dans la commande. C'est un signal assez bizarre qui a été euh, détecté également dans une région de l'espace et on se demande où ça peut bien venir. Mais oui ça fait extraterrestre et on a... En fait quand on parle d'astronomie de, de, de, euh, on tombe vite sur les extraterrestres. C'est l'audio c'est audio Non, c'est visuel, en le mec a ouvert le fichier, c visuel, il a fait « waouh C'est <rire> exactement ça, c'est voilà, ouais, des, ouais. des chiffres en fait, c'est une base de données avec des chiffres qui sont euh, un peu bizarres, donc le gars a entouré ça et fait wow « waouh pour dire oh, « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est resté le signal wow", « waouh, mais ça n'a rien d'audio et, ouais, et on n'a pas entendu wow « waouh dans l'espace, ça aurait été bien. Comment voyez-vous votre futur Alors moi je le vois avec, euh, avec une petite machine qui me permet en fait de, de me téléporter ouais. en futur, euh, qui s'appelle de DeLorean. C'est comme ça que je vois mon futur, moi. Moi je vois qu'on va perdre le prochain niveau, oui. mais euh, ouais, hein, je ne vois pas Anne, moi. Non, le futur de la chaîne de Myst, j'imagine. Oui, bah, euh... On n'a pas de gros creux en mode euh, le truc qui ne marche pas du tout, on n'a jamais ouais. eu de vidéo vraiment qui a, qui a flopé. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir dans le sens où on n'est pas référencé et vu comme euh, des youtubeurs euh, de vulgarisation scientifique. t'as ou... mis du fromage en, en burger. Hein. Eh ben, tout pas. Mais ou de pas... culture pop en fait. Et euh, du coup, en fait, on peut nous trouver un petit peu au pif sur, euh, sur YouTube. Alors moi j'aimerais bien... Si... Enfin, je pense qu'on aimerait bien tous euh, pouvoir faire plus de vidéos que ça. Moi je plains vraiment ceux qui en vivent parce que c'est une économie tellement, tellement qui dépend. Du jour au lendemain en fait en gros ça, tout, tout ton écosystème, ta manière de gagner de la thune peut se retrouver totalement euh, une biaisé. C'est une pression constante. <rire> vous oh, pouvez enlever ouais. un i à biaiser du jour au lendemain. Donc <rire> euh, c est, c est, pour moi ceux qui font ça et qui en vivent et qui essaient de faire du contenu de qualité et pas juste suivre les, les tendances et tout beaucoup de respect parce que c'est ouais, balèze. C'est quoi le dernier bouquin que vous avez lu oh. Moi c'est... Alors je déconne pas, j'ai relu Madame Bovary. <rire> <rire> c bien Donc c'est très très classique. Non, il manque de la salade pour la. Et en ce moment je lis La femme en blanc de Wilkie Collins qui est un des premiers euh, thrillers qui existe, ça date des débuts du 19 e siècle. C'est plutôt ouais. cool, ça parle d'un mec qui croise une dame en blanc qui sort d'un asile, qui lui dit des trucs chelous. Et en fait, après, euh, il est prof de dessin, il se retrouve dans un manoir. Et il se retrouve avec deux, soeurs, deux sœurs, deux demi-sœurs. Et il y en a une des deux qui ressemble vachement à la meuf en blanc qu'il a croisée, mais c'est pas elle. Et ce qui est bizarre, c'est que la meuf en blanc lui a parlé du manoir où il est, où il y a les deux meufs. Le ah, c'est pas, ah, c'est mystère et tout, c'est sympa. Et c'est plutôt cool, ça, ça sauce bien. Euh, Sinon, c'est quoi ton dernier bouquin Le bouquin, je suis en train de lire le premier tome de The Expense. Parce que j'ai regardé la série télé, que j'ai trouvé pas que mal. Je vous l'ai une ah, paire de fois. Elle, elle est très jolie, enfin, tr très, très belle cette série télé. Les personnages, j'aime moyen de développement de certains, mais bon, euh, on s'y prend. en j'aime beaucoup l'ASF. Et le bouquin est vraiment bien, enfin le premier en tout cas, je suis sur la fin du premier. Je vous conseille également, si vous aimez bien, le, le, le, le problème à trois corps, et le, enfin la trilogie du problème à trois corps de Yu Cixin, un auteur chinois. Euh, très très bon aussi. Et toi Rémi euh, eh bien moi, alors bon, bonjour, le boulevard des clichés, alors je... je, je tu je... lis du Lovecraft ben hein. ouais, ouais. <rire> non, pas, <rire> J'ai pas lu du Lovecraft mais Oui, Arrête euh, non, mais... Tu te fais du mal mais Oui, mais ça fait longtemps que j'ai <rire> pas la... Non, en fait, du Lovecraft, fais... ça fait un moment que j'en ai pas lu, mais là j'ai lu « Les deux siècles Toulouse le tome 3, donc c'est fait c'est de James Lovegrove qui fait, euh, en fait, euh, des histoires euh, ouais, toi, qui, mêlent, qui mêlent de façon très, très, très bien dosée euh, Lovecraft, l'univers de Lovecraft et l'univers de Sherlock Holmes, Ouais, si vous êtes fan faire des faire deux, c'est vraiment génial et je conseille je vraiment de, très très bien. Ça se lit très vite, c'est une lecture assez agréable. Je suis un grand lecteur de, de comics et de, de, de, de, de, de, de bande dessinée donc, euh, trop, donc euh, je lis pas mal de trucs dans ce goût Récemment, j'ai lu aussi un, un, non, lit, manga, dans un manga, je crois si que c'est euh, le dernier tome de Black Lagoon. C'est un manga euh, qui sent bien les années 90, euh, bien comme j'aime, même si récent. J'ai aussi un très bon bouquin sur des contes japonais, magnifiquement illustré, et dont je n'ai pas, euh, euh... pas encore le, j'ai pas encore lu toutes les, pas encore. C'est dur, c'est dur, <rire> dur. j'y arrive pas. Mais tu lui si parles trop, voilà. T'as servi vrai. une commande qui ne va pas, voilà. Si la pizza elle était prête, elle était pas cuite. <rire> Mais elle était bonne! Oh là là, ça avait du pas cuit! Voilà. Vous parlez de jeux vidéo de dans vos bonus de Myst, quel est votre jeu vidéo préféré? C'est ah, puis... pas la question plus facile, s'il vous plaît! <rire> alors, c'est vrai qu'on aime tous les trois jeux vidéo, ça, on se rejoint là-dessus. Ouais. ouais. Chaf. Ouais. Euh... <rire> alors, alors, moi, très la... <rire> si je peux me permettre de commencer, il oui, euh, si, euh, si. y a un peu une évidence pour moi, c'est que. La saga Mass Effect et la saga Dragon Age, c'est vraiment. Hormis le Dragon Age 2, qui est un peu un accident industriel, pour moi, il y a les jeux vidéo et il y a ça. C'est des jeux qui sont vraiment absolument dingues. Euh, L'implication émotionnelle que je vais mettre dans, enfin, je je m'en souviens comme d'un grand voyage en fait que j'aurais fait, qui laisse un, qui laisse de super souvenirs. C'est vraiment des jeux exceptionnels. Je joue à plein de jeux, mais je dirais que celui-là, vraiment... Alors moi, Mass Effect, je te rejoins sur Mass Effect 1, 2, 3. Andromeda, je suis pas du tout entré dedans. Ouais. sinon j'aime Mais Mass Effect 1, 2, 3, pareil. Bah moi, le Mass Effect, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre. J'ai les trois défilés sur PC. Du coup, avec des graphismes mais. En ultra et tout. Ouais euh, le, le 1 est difficile. Le, faut, 1, euh, le 1 est un peu brut de décoffrage mais comme il, mérite, euh, il mérite que. Il est moins ingrat que Uncharted parce que Unchar, Uncharted. Quand t'as des, des milliards de vagues d'ennemis à la fin là, c'est ouais. fatiguant. Là, c'était Bakri avec, le, avec le, un accent du hein. sud, je comprends pas. Sinon, moi j'ai toujours été ultra fan de Point and Click et historiquement, mon jeu préféré c'était Grim Fandango. J'en suis un peu revenu parce que j'ai joué au remaster, il a un peu pris un coup de vieux quand même, hein, les mécaniques, tout ça, ça a un peu pris un coup de vieux. Sinon, je suis aussi ultra fan de la série des Tex Murphy, des jeux en FMV que j'adore. <rire> mais vous me balancez les trucs, je sais pas ce que je dois faire, j'essaie de mettre pas le rétel, rétel, ça dans la série. Tu te balances, tu te débrouilles. Voilà, je le mets là-dedans Non. Mais je sais... <rire> je Alors sais moi pas. sinon je suis un grand fan de certains titres Nintendo, les Zelda pour être original, pour Le dernier que j'ai trouvé fabuleux. Hein, ah euh, le, le souffle euh, du sauvage. Le souffle du sauvage. <rire> euh, dernièrement j'ai beaucoup aimé Horizon Zero Dawn qui était super bien. Cool, magnifique. Que je conseille à tout le monde d'ailleurs. En faire Dans les jeux multi ce serait euh, Smash Bros. Super Smash Bros. Mais sur GameCube qui était mon préféré. Non mais pas là, pas là Ça crame. NON assiette, <rire> assiette. c'est un échec cuisant ah tiens t'as une assiette qui arrive NON <rire> On est mauvais Et donc c'était pas la questions. Donc mon jeu préféré n'est pas Overcooked 2 voilà. Bon, eh ben, on est arrivé à la fin de cette FAQ de l'extrême. Euh, C'était fatigant. C'était <rire> épuisant. Euh, J'espère je, euh, que ce sera moins épuisant pour vous à regarder. J'ai euh, le cerveau en sauce blanche, comme dirait euh, un personnage connu de la fiction. Exactement. Juste encore un grand merci euh, pour les 5000 abonnés. Et vous êtes déjà même. Un petit peu plus. J'ai regardé Voilà. C'est beau, bon, beau. Ça nous fait plaisir chaque abonné. Sachez que comme que nous tu fais un, un petit plus ouais. au cœur. Continuez, hein. Partagez. Voilà. Continue à partager. Ouais. Voilà. Voilà. Continuez à partager. Non, on se retrouve dans trois ans. Donc, euh, on euh, joue euh, à Overcooked 3. Euh, ça sera certainement sorti. Peut-être même le 4 sera sorti. On ne sait pas. Non, il y aura non, il y a no, Overcooked remaster ou alors ça sera overcooked VR VR <rire> ah ouais et là, il faut oh, attention oh, et ça brûle oui parce que du coup il y aura vraiment des... tu pourras prendre des plaques chauffantes vraiment c'est ça bon c'est réaliste voilà bon et eh ben je crois qu'on va terminer cette FAQ sur cette belle blague <rire> magnifique merci à vous mais bah oui dan dan dan, bisous, dan, bisous.